Bienvenue à Teuven, une localité des Fourrons, dans le Limbourg, nichée dans un paysage vallonné à couper le souffle. Les vaches adorent ce petit coin de paradis. Elles y broutent tranquillement et c'est ce qui confère à leur lait son goût tellement naturel. Green Valley est la ferme familiale de Luc Hollands. Il y élève 100 vaches laitières avec l'aide de son fils. Ensemble, ils gèrent aussi 65 hectares de pâturage et 7 hectares de culture fourragère biologique. J'adore les vaches, je suis quelqu'un de très nerveux et donc au moment où je suis vraiment très stressé et ce qui me calme le plus c'est d'aller entre mes vaches parce qu'une vache est très très paisible. La ferme elle est née avec mon grand-père et ma grand-maman, ils avaient 15 vaches et puis alors après papa est venu dans les années 60, il a marié maman qui était de la ferme ici. Puis une dizaine d'années alors j'ai décidé vraiment de travailler autrement et de passer au bio. En fait, on est dans la région du Pays de Herf. Ça a toujours été une région herbagère. Et pour moi, c'est ça la tradition, c'est de garder bien les vaches à l'herbe, donc qui ont toujours été la richesse de la région ici. Chez Deleuze, on aime connaître la provenance de nos produits laitiers bio pour s'assurer qu'ils sont 100% naturels. Mais pourquoi le lait bio est-il si bon C'est clairement ce qu'on donne aux vaches qui fait le goût du lait au travail avec 90 d'herbe comme du foie ici, et qui est beaucoup plus euh, doux pour le goût. Mon grand-père, évidemment, c'était tout à la main. Traire une vache à la main, ça prend 20 minutes par vache. Donc, à l'époque, pour 15 vaches, il fallait quatre hommes pour aider à traire les vaches. Et le système, en fait, il a évolué, il s'est amélioré, mais il, il, c'est toujours le même. Ce sont des membranes qui font exactement le travail que ce que nous avons fait à la main. Mais ce qui est important, c'est quand même le travail avant et après. La machine se reste une machine, donc il faut quand même ce coup d'œil et ce coup de main du fermier à côté. Nos vaches, évidemment, elles ont tout un nom. Pourquoi Parce qu'une vache, c'est une partie de ma vie. Parce qu'on parle aux vaches, évidemment. On est en contact avec elles toute la journée. On voit plus de vaches que de gens, nous ici à la ferme. <rire> Grâce à la collaboration unique et sans intermédiaire avec la coopérative biomilk.be, Deleuze alloue une rémunération juste tant aux petits qu'aux plus grands agriculteurs de lait bio. Nous achetons la moitié de la production laitière de la coopérative. Une coopérative, ce sont des fermiers qui décident de se mettre ensemble. On a tous le même prix, euh, par solidarité, tellement importante chez nous. Et tous ensemble, comme ça, on arrive vers un volume qui est bien conséquent. Comme on est petit, on est très transparent. Chez nous, à Biomilk, on sait exactement où lait est parti, dans quel produit il sera demain. Et tous ces produits sont uniquement vendus en Belgique et principalement chez Deleuze. Il n'y a rien de meilleur qu'un produit authentique de chez nous qui sent bon la nature. Deleuze aime travailler avec des artisans passionnés, comme Luc, qui innovent pour limiter leur impact sur l'environnement et agir contre le changement climatique. C'est la nourriture qui va faire du bien au climat. Et nous, on vous la propose. On doit absolument préparer l'avenir et planter de plus en plus de haies. On en rajoute aussi des arbres fruitiers, très important aussi, parce que de nouveau, ça va créer de l'ombre. Ça va permettre à de pousser beaucoup mieux en dessous des arbres que là où ce n'est pas protégé. Et donc tout ça, le, le monde, il, il n'arrête pas de changer. Donc il faut continuer à s'adapter, mais d'une manière naturelle. Moi, je suis très gâté parce que je suis à la source. Donc, évidemment, moi je bois, bois, bois mon lait cru. De temps en temps, je prends une bouteille aussi. Mais euh, quand il est cru, c'est là qu'il est le meilleur, évidemment. Tous les laits bio Deleuze proviennent des vaches de la coopérative biomilk.be. 100% équitable, 100% belge et 100% bio. Retrouvez-les dans votre supermarché Deleuze ou surfez sur Deleuze.be pour plus d'infos.